C'est parti, mon. Ok. Mets ça ici. J'ai deux pièges. Qu'est-ce que ça l'inche Ok. Mais ah, c'est plaisir. Il y a des gens là. Un, deux moteurs. Ok. Oh. Point, là, point, là. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un là. Qui est parti, qui s'éloignait Non, quelqu'un qui est resté ou pas que Quelqu'un aurait osé cela. J'ai vu des, des irraflures s'éloigner dans le lointain capitaliste. Par là. Peut-être même qu'il est revenu par ici. Alors ça, hein. Présence perturbante. vu quelqu'un passer à gauche. Bill Bill Il pris quel piège, ville Mais où Bill, t'es coincé... Ah, t'es coincé haut. Oh. Tu peux m'attendre, Bill Est-ce que tu peux avoir la... Est-ce que tu peux m'attendre, s'il te plaît Non Mais comment ça, non Comment ça, non C'est pas très gentil, Bill Aïe aïe aïe. Ça, c'est pas sympa, hein. Le fameux Bill bloqué. Alors. Eh, bonjour. Ok, c'est ok. Oh, j'adore comment il écrit. C'est incroyable. Qu'est-ce mm -hmm. si que c'est ok Tu tentes les 4%, hein Même dingo cette tentative. Je pas fait celle-là. Hein. Attendez quelqu'un On va laisser euh, libérer le fameux poteaubile. On va bloquer ça ici. Allez, libérez-le, le pauvre. Imaginez euh, qu'il est suspendu à un crochet. Vous savez que ça, ça lance. Après, si vous attendez trop, euh, voilà. Vraiment Alors je veux bien t'accompagner... T'es sérieux, Bill Je veux dire, Bill... Bill... Bill, je veux dire Bill Incroyable ça Qu'est-ce que tu nous fais Pourquoi il fait ça Il... ça va être suffisant bon, je la mets de trop loin. Oh non, ça va C'est fait... ça parce que je voulais l'éloigner. John Cena C'est un peu de l'insolence, hein, si je peux me permettre. C'est de l'insolence. l'insolence d'accord oh, ok non oh non dans l'autre sens voyons qu'est ce que c'était exactement est ce que, que quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plaît dans le chat ce que c'était quelqu'un là. C'est bien, hein, franchement. Suivi de compétences spécialisées en euh, stress de réparation. Nous avons quoi Nous avons pas de la mer, c'est autre chose. Hein. On surcharge qui stresse. Nous avons présence perturbante qui stresse. Nous avons. Euh, tempête. Qui stresse. Oh, des compétences. Euh, stressantes qui stressent. Ok. On t'a de réparation ici ou pas? Palette, on revient Oh non, tu as raison t'es t'éloigner. Parfait. Ok. Nous avons quoi Il partit à l'intérieur. Nous avons ici, tempête intérieure. Tempête qui, qui a fait que il y a des QTE qui sont lancés. Et donc le moteur s'est bloqué. Donc, euh, du coup, ceci est bloqué avec un quétan. Oh, il est juste là. Pas trop ce que j'entends. Hein. Mec, il me pourrit mon groove. Hein. Il me pourrit mon groove. Désolé, ça a piqué. Wow non, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le refaire. Impossible. Non, tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. C'est pas possible. Tu peux pas. Au bout moment, tu peux. Non. Pas possible. On est vraiment dans la combinaison. Nous avons surcharge. Ce qui fait que... Euh, ils ont de la difficulté à réparer les moteurs. Ils sont présents perturbantes qui génèrent des QTE lorsqu'ils sont dans mon orientateur. Nous avons inquiétant, qui augmente leur orienté. Ils ont plein de choses qui sont. Euh, qui amènent euh, du doute dans la réparation. La complexité. Quelqu'un qui est là. Ils ont n'empêche réparer pas mal de moteurs. Enfin trois moteurs, a priori. Nous avons quelqu'un ici. Ah. Bon bon bon. C'est chine. Voilà. C'est qui quelqu'un C'est toujours le même, je te jure. Il veut pas se soigner. En se soignant pas, il arrive, il va juste mourir de décès là. Oui, tu vas ouais. Notre pote, hein, mais. Ok. Pas suffisant. Docteur Bande. Et nous avons l'autre de l'autre côté, le flic qui est en face. Bill qui se blesse. personne Ils sont blessés donc euh, il y a un prix à payer s'ils décide de réparer de détruire le, le moteur le moteur le piège je suis sûr qu'il est revenu par ici ok très bien non regardez c'est si on l'ouvrir l'autre a été libéré le piège ici je l'aurais écouvert oh, non faut que je pose des pièges. Faut que je pose des pièges. Là, en revanche, ce que je peux faire, c'est un trigène. J'ai trois générateurs. là. J'en ai un, deux, trois. Je peux éventuellement rapatrier les pièges de mon côté avec une combinaison de compétences destinées à apporter de la confusion au niveau de la... Attention, ça va piquer mon gars. Ok. Oui, que si ça va piquer, ça ne prend rien, tu vois. Et ça va être le décès pour toi. Mais non Mais qu'est-ce que. Non Non Non Non Non Ouais, ok, attention. Ouais, voilà. Ça, ça fait plaisir. Ok. Ce sont des gens qui sont là, hein. Et 3. On a tout le monde qui est passé en p Tout le monde est passé en P2. Je résiste. Tout le monde résiste. Oh, comment allez-vous Je vais aller dans la maison. Nous avons deux blessés. Un crochet. J'arrive. J'arrive. se met. La peur et la terreur. Ils ont quelqu'un qui est monté. Très bien. S'il va à gauche. En haut. Le piège a été... Désamorcer, Donc on va le réamorcer Et je vais poser le piège Désormais, ici On va laisser euh, le faire tomber Je ça à rien Oh sérieux, c'est naze Ne faites jamais ça Je vous jure, ne faites jamais ça Ne faites jamais ça C'est complètement naze, attendre comme ça en mode euh, Réflexe, réflexe Je te tiens, tu me tiens par la richette Franchement, ne faites jamais ça C'est naze, mais c'est d'un naze, ça, ça marche jamais Voilà, hop là, fin pour Bill ah, merci pour Bill. Non, mais ne faites jamais ça! C'est juste naze! C'est. C'est pourri. Voilà, c'est tout. Ça a aucun intérêt. Bon, ça a aucun intérêt. Voilà. Nous avons quelqu'un en face hein, qui est en train peut-être de faire un. moteur, voilà. Ils ont foiré. Les deux sont là. Hein. Les deux sont là. Elle essaie de revenir. Je recasse le truc. On va faire un truc que, que je faisais à une époque. C'est ça. C'est-à-dire que je bloque euh, littéralement les accès. Et que ça devient juste un moteur et une place au bout d'un moment. Euh, hop là, ça va être excellent ce petit loup. Très très bien trouvé. Ça c'est très bien, pareil. Elle a attendu. Elle a juste attendu. Mais pourquoi vous attendez Pourquoi vous n'allez pas à l'autre bout de la galaxie au bout d'un moment Pourquoi vous ne faites pas ça je, vous, vous, vous partez pas en voyage, tu sais. Euh, je sais pas, euh, faites un truc, quoi. Dites-vous que c'est la mort euh, qui vous attend, Martia, qui va vous assassiner. Oh. Pourquoi Ok, nous avons un qui est blessé. J'ai pas utilisé mon accessoire hein, qui fait que je peux marcher sur les pièges. Je l'ai pas utilisé encore. Aucun c'est vraiment très, euh, très, très anecdotique. Ah, bonjour. C'est pas là que vous allez très bien. Je vous rejoins. Ok, vraiment la combinaison qui euh, frappe à dingue, qui amène mais, tellement tellement de confusion dans la réparation de moteur. C'est hyper intéressant. Et de oui. Ils sont tous ici? Vous êtes tous? Vous êtes Super idée. Super idée. Attention. Tu, tu vas où? J'arrive! Je finis avec euh, lui. Et ensuite, bah je. Voilà. Go quoi. Très bien. Très intéressant comme euh, combinaison. Très très intéressant. Combinaison de perks euh, extrêmement oppressive. L'accessoire de. de blessure. lié est pour pas mal, hein. En train de gémir dans la cabane. Un film de nature Ok, très bien. Ok ok. Et là, c'est la panique. Panique. Panique. Ok, la réparation est down. Waouh. Vous ne vous rendez pas compte, hein, la formation ici de. Au niveau des réparations. Il y a des présences perturbantes ici. Full boxon. Parce que j'ai 4 moteurs ici. J'en ai pas 3, j'en ai 4. C'est pas un trigène, hein. J'ai 4 moteurs. Vous avez raison. C'est le meilleur endroit où il faut aller. Je suis d'accord. La preuve, ça a marché. Ah la je t'étais pas venu pour vous assassiner, vous savez. J'étais surtout venu pour euh, récupérer un piège. Il est un peu ballot, euh, j'ai envie de dire. Ah bah je venu pour ça. À l'origine. Voilà. Il y a une porte, là-bas. Hein. Allez là, là, à quel point c'est oppressif là Ah, ah mais il ne reste plus qu'un ah. Ah, J'espère qu'il va trouver la trappe. Pour raconter la légende aux autres. quoi dire, il y a un homme avec un slip. Okay. Ça, il n'y a qu'à voir. Peut-être qu'il est au bout. Peut-être qu'il est pas au bout. On va voir hein. Et c'est la fin des haricots Prends le temps. Non, euh, je suis un serial killer. Ah mais la stat. Ta caisse à outils Attends. Tu la reprends pas la caisse à outils, hein Tu fais ça, hein C'est ma caisse à outils C'est à moi Raconte. Raconte ce que tu as vu À quel point la combinaison est incroyable Raconte Raconte aux autres. Raconte-leur à quel point cette quête combinaison est hyper oppressante. Alors, Bill, motivé à l'idée de passer le trimestre au-dessus de la moyenne, mais devrait cependant s'inquiéter de ses outils scolaires. La réparation laisse à désirer. Jake présente davantage de capacité à supplier pour passer à la classe supérieure qu'à se rendre aux travaux de groupe pour engager sa responsabilité. Merci de ne pas réitérer les lacunes. Apprenez, Jonah. Il ne sert à rien d'attendre devant un piège quand on sait qu'il est mortel. Rappel de points, mourir, ce n'est pas pratique pour passer le trimestre.